Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo d'ouverture, puisque ça y est, je les ai enfin reçus Bonjour, ça se <rire> <rire> casse la gueule, bah, bravo Vous êtes euh, Secrétari, euh, c'est est ici, c'est vous que euh... je parle chaque <rire> samedi soir lors des Yugi Live samedi soir, le... <rire> bon, on les a enfin reçus Enfin Après Une longue attente Quatre semaines Très longue attente si Mais enfin, c'est Il ouvre un carton, ça tourne mal. T'inquiète pas, le classeur est là. Oh. Il y en a 6 Donc on en a 3 chacun. Ouais. Ce qui fait euh, beaucoup, beaucoup. On fait quoi Tu commences Je commence euh... Je sais pas. Bah, je <rire> commence, alors si tu sais pas à moi. Toi l'honneur, vas-y. Moi je sais, euh, je veux pas perdre de temps, je veux en ouvrir un. Alors. Je veux jamais perdre de temps ici. Ah la vache alors nous avons ah, oui. les magiciens des ténèbres en carte euh, giant Card. C'est oversized Ah bah ben, il n'y en a qu'une en fait en okay. oui Oversized Cule, oui. ok donc ce sont euh, les magiciens des ténèbres grosse grosse carte hein. que j'ai viens d'avoir, en vrai euh... Ouais qui est, qui est très belle hein, si vous voulez voir là euh, plus ouais, très utile Et dedans donc nous avons 6 euh, boosters par boîte et chaque booster contient donc 5K bon, ça vous le savez, nous on va ouvrir tout ça c'est parti j'attends que Marine termine c'est oui, bon si t'as oui. terminé ok non, allez on va ouvrir le premier booster et on commence avec assaut de l'air Asse Zeki ensuite nous avons Parapluie <rire> Agrucume euh, franchement elle est shoot euh, Kingyo Sukui. Super véhicoroïd, alliance furtive, monstroroïd. Et. sinistérique, parfait, hein, une carte que déjà je voulais pour mon deck Harpie. Ensuite. Excusez-moi, mademoiselle, je vais prendre un peu plus de place. Le renoncer, ah, Exactement la carte que je recherchais. Le renoncer animal, la carte Link que je voulais. Machine de bulle, vitesse roïd. Synthoniseur corrompu, t'as dit quoi ah oui, machine de quoi J'ai des bulles. <rire> Synthoniseur corrompu. Ascension cubique. Et château doré de Stomberg. St Stromberg. Stromberg. Stromberg. Un Stromberg. Un Tomberry. Je ne pas les Tomberry. dans Final Fantasy. You don't know the Tomberry. Les Viannières Dragons du Chaos. Putain, mais elles sont vraiment trop trop belles. Jeune protectrice, soldat de l'épée de, destru... de destructrice. Allez, mais franchement, les shoots en plus. Mmh. Petit monstre Link. Monde de zombies, le terrain zombie. Hein, qui fait bien chier parce que tous les monstres sur le terrain deviennent zombies. Salaman Grande, Almirage. Et empereur Oyama, que je voulais aussi. Donc parfait, pour l'instant, sur, euh, sur combien bah, Sur trois boosters. Trois <rire> cartes que je voulais. Et des belles choses. Ouais, ça, elle a carrément là des belles choses, des très belles choses. but fantôme Mecha, Aura Dragon. Donc, nickel. Ça. Si, mika Aura. Ah non, Aurora donc. Mais... C'est pas grave, on invente un dragon dessus, c'est encore plus classe. Château doré à nouveau donc de Steamberg. Jeune protectrice soldat de l'épée destructrice. Mon zombie encore. Et Salomon Grande, Almirage. Ah, okay. Bon de là. A le coup, hein, ouais, bah ouais, non, mais après, il n'y a pas énormément de cartes, mais il y en a beaucoup qui sont... qui sont très recherchées. Oh. Ah ben bah, voilà Génie. Ah, putain, Génie donc les. Strap -trix. Grenouille démon, hein. Grenouille euh, qui s'est qui... pris une petite balise, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas longtemps. Caspar euh, Magie de Mousquetaire. Division corrompue. Et 6 samouraïs secret fuma. Et on termine avec le dernier booster. Oh, ça c'est bon ça. Lib, le maître des épées de la clé du monde. Pour l'étage du monde, je pense. Dangereuse cauchemar, fourreur Machine de billes, vitesse roïde, synthoniseur corrompu et ascension cubique. Ok, bon, ma première ouverture, assez vraiment sympathique, euh, je dois l'avouer. Pour moi, en tout cas, euh, je suis content de ce que j'ai eu. Attends, qu carte qu Qu'est-ce qu que tu veux avoir toi de ton côté <rire> Guide des enfers, bien, ça serait bien qu'on l'ait, ça là, dans, dans, dans, dans, dire, dans la display évidemment. Duel de surcharge. Ah bah oui, oui Duel de surcharge. Après, restez jusqu'à la fin de la vidéo, enfin non, pas vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, restez jusqu'à temps que vous voulez, bien sûr. Mais en fait, on va faire un truc c'est qu'il y aura une autre vidéo avec les duels sur charge qui arrive prochainement. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Une fois qu'on le dit pendant l'ouverture. Attention Attention, et c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on y va. <rire> Création artisan de sorcière, la carte que tu veux. Directement peux. une carte pour mon deck artisan de sorcière. Nickel. Ouais. Soldat d'élite alien structure M. Dragon Antélie des ténèbres. Pas mal qui s'est Redraptor Strixage. Polyneur. Sauvaris, Sauvaris ancien. Oh, elle est trop belle et, Ouais, c'est dans le, le rituel. Pas elle, est elle est belle. Ouais, la porte est super Ouais, la porte est super jolie. Ouais, Tu sera un peu celui-là. Ouais, celui ouais. Moi, il est mieux, je pense. Là, les 6 euh... ouais. Il a déjà profité du carton. Oh, la chance Transporteur Union. Union. Empereur Royama. Rouage paradoxal corrompu. connais pas. <rire> Soldat délite l'alien lienne Héros des lumières Ça, du mirage. Héro, ouais. En plus j'ai pas euh... mal de héros. Elles sont belles les cartes. Mais après c'est que des ultras hein, qu'il y a dedans. Euh... C'est assez vite rentable en fait d'une certaine façon. Oh bien. Éveil des possédés. C'est prospect... quoi ta trilogie oui. Jugement des numa. Référence à Dragon Ball, le typhon d'espace en ultra. Ah. Ouais. Territoire corrompu. Ça va, en vrai toi t'as des trucs sympas. Hein. T'as plus de trucs qui m'intéressent. C'est vrai ouais. Toi t'en as aussi qui m'intéressent. Bah je sais, j'imagine <rire> les cubiques bah, déjà, ouais. Ah, flûte C'est l'orchestre. Dingir sous du berger. Oui, les toits du berger. peut-être avec celui-là. Obscurity Ah, il va C'est féroce. Parapiagra et Koum. kiwi, Super. Ve Veicroid, Alliance Fertig. Ah, mais. La fatigue et euh, l'excitation, doivent va enfin ces cartes à tu Ça, enfin, tu peux le dire. Oh, oh On se cache de la révélation. Territoire corrompu. Spalassin des flammes féroces. Autre os de ferraille. Oh Oh, ah, oiseau nice. de la souveraineté Nice, nice, nice. Yes, yes, yes. Allez, ah, le petit dernier. Le petit dernier, la première boîte. Oui. On paraît que c'est tout bien, ils Oh, oh j'ai vu que le magie de laine Oh magie de l'aine le magie de laine, magie de laine chaîne. Ça va mon deck. C'est vrai que toi tu cherches à Xyz là-dedans, c'est vrai. Oui, chocolat, oui, carrément. Sélection corrompue, Empereur Oyama! Un rouage paradoxal, oh, maître de la validité. ça c'est goût. Ça super nice. T'as eu, eu des bonnes cartes. Alors, la carte que j'ai dans le mien, c'est une blague. À nouveau, les magiciens des ténèbres. Une deuxième, bon, bah c'est si on vous la fera peut-être gagner en concours. Six, Moi, je vous la ferai peut-être gagner en concours. Du coup, celle-là, n'oubliez pas de follow sur Twitter. Allez. Pardonner. Oh putain. Je sais pas ouvrir les boosters moi. Alors. Cyber Dragon Infini. Ça c'est nice. Parapluie agréable qu'on a encore. Gigaplante. Ah j'avais même pas dans cassé ce, dans cette ouverture sur Gigaplante. Céleste Héros de la Destinée. Oh putain c'est trop bon. Et Starfire. Magie de mouquetaire Bah ben oui Mouquetaire. Albert Albert le cinquième e au Je connais pas Albert le 5 e Non Tant mieux Alors Alkifibrax, Criston... Euh, pardon Spadassin des flammes, féroces. Vous avez vu, je sais dire Spadassin maintenant oh. Orthro de ferraille Simog, l'oiseau de souveraineté, ça c'est nice Et le soldat d'élite Alien Structure M Allez, je vais au moins essayer d'avoir une chocolat pour Marine, ça serait vraiment, vraiment, vraiment top Mine de rien, euh, cette carte-là, elle la recherche. Donc ce serait super sûr, on pouvait l'avoir. Et on commence avec... Euh, Phantasmie, ah oui, Dragon Fantastique, ok. Dragon Antélie des Ténèbres, Red Raptor Strix Sage, Sauvaris, euh, Soravis, pardon, l'ancien, et Transcendance Synchro, ok. Là, il nous reste trois boosters, il y a peut-être une chance de réussir à l'avoir. Il en reste encore plus que ça, parce que du coup il reste encore pas mal de boîtes. Pas pas Alors, magie de laine, magie dolché l'ultime guerrier d'une autre planète. C'est une vieille carte ça. Harmoniste floral de la composition. Ah ça c'est parfait, c'était pour mon deck musique qui me faisait aller la link, donc c'est parfait. Synthoniseur corrompu et équiliné reptilia. Alors un équiliné, pour ceux qui connaissent bien Sonic. Vous connaissez Knuckles Knuckles, Sonic, Equiné. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez, allez, allez Oh Le Sainet qui est tombé, oui Alors ça, par contre, c'est grave d'art. Alors là, je suis hyper content. L'Ultime Garage de notre planète. Ça, on s'en branle du coup, parce qu'il y a eu Sainet avant. Ascension Cubique. Kingio Sukui Et Electro Girafe. Et dernier booster... Toi en plus, il te reste deux boîtes. Elle va tomber, ne t'en fais pas. Ta carte X6 euh, chocolat uh, Madoché va tomber. Si elle tombe pas, c'est vraiment que. On est des poissards. Alors, Dingirisu, -Di Orcuste, euh, Déesse du Chaos. Allez, classe, la Déesse du Chaos est super belle. Hymniste en feu, Salamandrande Almirage. Et pour terminer, Madame Vert, artisane Sorcière. <rire> Quand t'es contente! <rire> C'est à toi. Je suis en italien alors. <rire> C'est à moi. C'est pas toi. Alors, la carte.. Guider sans -en faire encore une fois Allez, on a tous les deux eu le double. <rire> Si, si. Ok, éveil des dépossédé, pour commencer. Super Superveicroïde, alliance furtive, signe hystérique. débordement cybernétique, Bonne carte. Hexacoupe, vitesse -roïde. Ça va, c'est une bonne carte. Libérez le Kraken <rire> Oh. Le renoncer. Chacun le une autre. Parapluie, giga plante C'est les héros de la destinée. Et je vais rester Starfire, Je vais Magie là. Oui. franchement, ça là. ils l'ont cherché loin quand même. Hein. Il hein. pas le rapport entre la magie et le mousquetaire. Non, mais c'est pas fais <rire> fait de la magie. nous Mais taire. le rapport dans l'avenir. Ah, peut-être mousquetaire dans truc. Chanceuse, putain. Transporter union. <rire> Territoire campus. Et c'est toi qui a eu toutes les cartes que je là. Elle noire, euh, Zephyros de l'élite. Parapluie comme King Yosukui. Décidément. Ça y est, ça commence à sentir bien redondant. Bah euh, pas normal, hein. quand même... 50 x 2, 64 pas pour l'instant, ça, en fait, ça en fera 90 chacun. Hein. Donc, pour ceux qui ont le courage de venir jusque-là, Alkifibrax Criston, Christon, déesse du, du cadeau, du chaos, du <rire> cadeau. <rire> il m'y peu. ça va, mon grand, la et voilà. Allez, dans oui. deux boosters, si t'as chocolat dedans, t'es refait. Oh ah ouais, ça, je Asmei, dragon fantastique. L'ultime guerrier d'une autre planète. Harmonie, la la florale de la compositrice de mots. Syntoniseur corrompu et qui reptilia. Petit dernier. Mm. Qui veut pas se Non. Pousse Poussez madame Oh Donc euh, armé le dragon chef des étoiles. Héros Héro de lumière du mirage. Typhon des des des d'espace mystique. Chips, tu peux plus parler pendant toute la vidéo. Et la dernière boîte, du coup. Alors c'est parti pour toi. Oui, pour moi la dernière boîte. La magicienne des ténèbres cette fois Donc là oui. Là ça vaut le coup là. La belle magicienne là, la magicienne, allez c'est parti, on ouvre ça, Tu l'entrée le vivant, oh, par Satan, ah. allez on prend en chocolat, chaud cho oui, oui. cho chaud, chaud chocolat, suspense suspense suspense, transporteur union parfait, donc, à nouveau, Empereur Spectre, Jugement Denma, Typhon d'espace mystique et territoire corrompu. Bon, c'est pas dans celle-là. <rire> <rire> Chocolat à la mode, Pudding Cess, Elnor Zephyro, Parapluie Agrécume, euh, Kengi Osuruki et Super Viguro le Bon, pour l'instant, rien de nouveau sur celle qu'on a déjà vu, on va pas s'arrêter à lire le nom des cartes qu'on les a déjà vues donc voilà Guide des enfers oh mon dieu oh mon dieu alors ça je suis content euh Caspar Magie et Mousquetaire. division corrompue si samouraï secret Fuma non ça c'est je crois pas qu'on l'a eu Et. ce Cauchemar j'ai envie d'un couscous le être pour ça le couscous euh, cauchemardesque alors <rire> Dispositif de l'enfer, héros extra. Ah mais ça, franchement, la carte X is héros. Verrouillage de deck. Oh là là là là là là géant du Vallon. Sauravis. Euh, géant du Valon. Pour euh, ah non, c'est pour les decks Guanyou, tout ça. Et formule magique. Super bonne carte là Dans le dernier. Super content, super bonne carte. Et on termine avec l'avant-dernier. Donc Dragon Lien, 5T2, mais c'est pas pour Céleste, héros de la destinée. Carte du destin. Dragon en télé des ténèbres et la grenouille démon. Putain, mais c'est abusé, quoi Alors là, cette boîte-là, par contre, elle est vraiment euh, ultra cheatée. Bah, je, <rire> je te le souhaite, vraiment. Alors, Dragon infamé, de mortels, Venimini. L'Empereur Oyama. Rouage paradoxal corrompu. Soldat d'élite, ancienne structure M. Et la dernière carte qui sera héros des lumières de mirage. Je regrette absolument parce que je suis dans cette boîte. Mais alors, un truc de fou alors là je suis refait mais refait refait et moi aussi j'ai eu ma petite magicienne des bah Alors quelle carte vas-tu avoir Donc, on a euh, un, un petit chocolat encore une ça serait sympa Comme ça j'aurais fait de complet, Comme j'en ai déjà eu une en italien T'as toutes les cartes magie de chef, je suis en train de penser là, c'est bon ah, Non. Il, non est, et il y a Poudine 16, je crois qu'il devait tomber que. Non. On a eu magie de laine. Ah pardon. Donc, de, de la table. Cimetière des âmes zéro. On n'est pas eu encore, je pense. Là. Euh, ouais. Véhicroïde. numéro 26 cuirassé. C'est quoi le deuxième mot Cuiranoïde. Ok, d'accord. Oh là là. Pilule d'évolution double, ouais. C'est honteux! à oh. cubique, ah ça y est, la cubique, c'est la première que j'ai, c'est moi qui t'ai vu. Ouais, mais là t'as eu 2-3 cartes là qui sont. Ah, as... Mmh. Toi aussi t'as eu quelques cartes qui te sont. Oui, mmh. oui, oui. Mais, mais. Ah. mais euh, sachez que la prochaine vidéo ce sera un duel fait avec les, chacun les cartes qu'on aura eues. Donc n'oubliez pas d'avoir abonné. C'est Hélène, reine des maîtres magiciens, on trouve bien. Elle est bien, ça, le jugement d'Enma qu'on a justement déjà eu. Demain. Et qui est l'Enma. formule magique, hexacoupe. Oui, ça va oui, bon, bon. Bon. Le renoncer, anima la Chine, Machine Machine Numéro 27 encore 6 morts Oiseau Et c'est la magie La, ma la magie La magie 1, 2, 3, 4 musique. Et il 3, 3 boosters oh bah ben oui, mais t'ouvres pas devant donc... Euh, magie qui... de laine, Magie touché Voilà, dommage. Ouh, Seigneur Struxopsy, oméga. Causalité cubique, ouais, casse pins magie de mousquetaire et roi dragon Ouhou les Que les cartes que j'ai achetées récemment, c'est cool la l'unité alors qu'elles sont toutes dans ces boîtes. Oui, le façon ce qu'il une caméra, c'est qu'on l'ouvre devant la caméra en fait. Tuto, euh, Unboxing. Je viens de l'acheter. <rire> Moi aussi, je viens de l'acheter. Balistron agencien. Dinomicicus Paleozoïque. Parapluie giga Gigaplanta. Céleste héros de la destinée. C'était le dernier. Non mais il reste un booster. Et il me reste un booster. Ah c'est déjà la fin quoi. Cyberurgence. Red Raptor Strict. Daegusto, Emerald, sélection corrompue et carte du destin pour finir. Donc, du coup, ça te fait combien pour les la Celle que tu voulais Celle qui est tombée là juste avant dans le booster. Juste la là magie de laine, bah, j'en ai eu deux. T'en as eu une mm -hmm. J'en avais déjà. Celle-là Ah, c'est magie de laine, d'accord. Oui, c'est magie de laine. Ouais. Et c'est Booking 16, 16 qui est pas tombée, c'est ça Booking qui est pas tombée, il me semble. C'est déjà quand je sais les talettes dans Ça reste une très très bonne ouverture mine de rien. Faut ouais. pas, pas chipotiller. En tout cas, merci vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à regarder la prochaine qui sera donc un duel avec un petit deck qu'on aura fait chacun avec les cartes qu'on a eues. Ça va être sympa. En attendant, je vous invite à me suivre sur Twitter, Instagram, le groupe Facebook, rejoindre le Discord, venir aussi sur Twitch les Yugi samedi quand on fait des duels. Et surtout bah, je fais des concours sur Twitter et je vais vous faire gagner donc euh, les magiciens des ténèbres hein, Parce que bah, je l'ai eu en double et je pas l'intérêt d'en avoir plusieurs de ces trucs là Donc voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous Moi aussi je voilà. vous fais des énormes bisous <rire> Qu'est-ce que tu fais je Moi je pas, te jette un sort ah, ben, bah, Non tu peux pas, moi, la magicienne. non j'ai une Vos force dons. de miroir Oui mais moi je suis magicien Allez à bientôt